Salut à tous les amis! Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour ce mini backstand. On voit ça tout de suite après Jingle. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ce petit backstand. Hein. Vous voyez, un backstand que j'ai acheté. Donc. Euh... Avec un beau petit moteur puissant, on a des fonctions de génoté de 12 volts. Et on sait le passer en 24 volts courant, donc on a 10 ampères, 15 ampères. On a une vitesse de moteur qui est de 12 volts à 6000 tours et en 24 volts à 12000 tours. En poids, on est à 1,370 kg, donc presque 1 kg. Structure en alliage d'aluminium avec des vis en acier inoxydable. Et on a 6 courroies fournies avec... Donc de toutes les tailles pour pouvoir faire vraiment, euh, voilà, il y a toutes les tailles, du 60, du 120, 400, 600, 800, je pense qu'il y a même jusqu'à 1000, on a aussi une petite trousse fournie, avec un masque, des gants, protection, voilà, tout est avec, et on a aussi ce boîtier, donc ce boîtier en fait, c'est euh, ben, l'alimentation principale du nouveau moteur, ce qui fait que... Quand, si jamais euh, vous le commandez, vérifiez bien ici, c'est très très important, j'avance un peu, voilà, que la connexion soit bien en 220 et pas en 110 volts, sinon vous allez le cramer. Alors, que sur ce petit, euh, ce petit backstand, bah, franchement, il... il est déjà euh, très très beau, hein, comme vous pouvez bien le voir, hein. c'est vraiment super beau. On a euh, une roue crantée qui... Euh, qui redresse directement la bande on a un variateur de vitesse qui se trouve ici plus on tourne en fait plus ça tourne vite on va pouvoir faire euh, bah bien sûr les essais hein, tout à l'heure voilà on se retrouve dehors voilà, le backstand dans lui même ici la petite station qui est fournie avec donc c'est une station qui est ventilée comme vous le voyez et en fait ça ce petit ici il vient se connecter là simplement comme ça Hop, voilà. et ici on a une alimentation ici voilà on a simplement les fils d'alimentation plus moins ici on a 9 positions pour les puissances moteurs Donc, voilà c'est euh, en fait j'ai été tenté par euh, ce petit backstand parce que quand je pars en vacances j'ai pas l'occasion de prendre mon grand backstand et là, je peux me permettre d'avoir des couteaux avec. Et euh, Par exemple, à la caravane, le matin, je suis quelqu'un qui me lève tôt. Et je peux me permettre de faire quelques couteaux. Alors, ce backstand, évidemment, ce sera sûrement pour du ponçage, euh, voilà, du polissage. Alors, on va voir les dimensions tout de suite ensemble. Alors, là, je ne sais pas si vous entendez, mais la ventilation s'est mis en route. Donc, dès qu'on connecte, ça se met en route. Donc, ça se ventile automatiquement. C'est les nouveaux moteurs avec les roulements euh, en cuivre avant arrière. Donc, euh, je dis ce qui est décrit dans la description, forcément. Et puis, on va faire 2 trois tests euh, avec ce que j'ai ici sous la main, en sachant que la bande qui est dessus, c'est une bande 120. Toujours bien regarder aussi le sens. Vous voyez les flèches Comme on sait que ça tourne comme ça, il faut la mettre dans le bon sens. Pour changer de bande, pas compliqué, on appuie ici, on enlève la bande, on retend, et voilà, c'est fait. Allez, je vais chercher 2 trois choses et on va faire 2-3 tests. Donc pour la démarrer, c'est simple, hein c'est juste le petit bouton ici. Si vous entendez, ça fait pas beaucoup de bruit. Si on tourne, si on va vite. Ça oui. tourne quand même, hein. Si on a un de bois quand même bien net et de quinze centimètres. les couteaux, c'est fabuleux, hein. Ouais, ça. On n'est pas à fond, ouais, donc... Euh... Ici, c'est du 175. Donc, c'est euh, prêt pour les couteaux. Comme on voit ici, c'est bien roulé, hein. On est pas, assez, hein. est pas si vous voyez bien quand même du 4 mm d'épaisseur du IC75 donc ça turbine ça comme pour les le manche ça fonctionne vraiment bien ici un vieux tournevis on va regarder ce que ça fait Я посмотрю, <laughs> de pvc 2 mm donc euh, que je me sers aussi pour faire mes études à couteau On va essayer de foncer un peu chèque pour voir un peu ce que ça donne. On est quand même sur une grève surface. Mais ça c'est au sens. Vous voyez, ça fonctionne super bien. On est quand même euh, quand 120 hein. donc euh, plutôt pratique plutôt pas mal je vais attaquer le bord enfin ce côté là eh bien dans ce côté là je vais attaquer le bord pour voir un peu si on tenterait de faire une mouture ce que ça donnerait bon, le plateau n'est pas réglé non plus hein, donc euh, c'est les premiers essais Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. On a ici pour les arrondis. ça chauffe, hein. vous avez vu bon, franchement c'est une bonne petite machine pour faire tout ce qui est euh, difficile euh, d'accès, voilà euh. bon, là, là j'étais qu'en bande 120, hein, j'étais même pas en bande 60 remarquez quand même que franchement pour un tout petit appareil je trouve qu'il va quand même vachement bien quoi. Bon là vous voyez, hein, forcément, il n'est pas nickel, il est surélevé un peu, il bouge parce que j'ai dû mettre ça, c'est juste pour la vidéo, je l'installerai dans mon atelier bien correctement. Ici pour le boîtier, comme c'est un boîtier ventilé, je vais le protéger, je vais faire un coffrage en bois et je vais le protéger pour les poussières et, et tout ça, comme ça il n'y aura pas de souci. Le fil de toute manière il est long assez, hein, on a bien 1m50, là, 1m50 de fil, donc ça pose pas de souci. Euh, qu'est- ce que j'allais encore dire oui je voulais vous faire remarquer la, la bande comment elle est, elle est hyper hyper droite quoi je veux dire ça bouge pas du tout même sans réglage c'est quand même euh hyper droite, ça bouge pas. Alors, quoi en penser de ce petit backstand bah, Franchement, je suis vraiment saisi de sa performance. Je ne pensais pas que ça aurait été si, si bien. Honnêtement, euh, ça fonctionne vraiment, vraiment bien pour un tout petit, un tout petit machin de rien du tout. Donc, euh, je suis vraiment content. C'est vraiment un truc à avoir à la maison parce que bah, ça peut aider surtout bah, quand on fait, euh, comme moi, des couteaux, des étuis en PVC. Euh, je pense aux personnes aussi qui ont des imprimantes 3D. Ils doivent sortir leurs pièces, qui reste des déchets de plastique à, à enlever, c'est pas toujours évident. Je pense aussi aux gens qui font des, des montages en bois, le modélisme, euh, enfin voilà, toutes ces personnes qui seraient intéressées par euh, cette petite machine, franchement ça vaut vraiment le coup. De toute façon, je vous mets le lien dans la description et euh, ce sera à vous de prendre la décision. Mais franchement, c'est une bonne petite machine, ça va vraiment vraiment bien. J'ai vraiment été saisi euh, au niveau de sa performance. Bon ben voilà, mon petit coffrage faire avec les aérations il sera ouvert d'un côté de l'autre côté ce sera fermé donc voilà j'ai déjà tout pré préforé donc ça ce sera les côtés on venir comme ça comme ça ça va bien aérer d'un côté de l'autre ici il n'y aura rien là ce sera fermé et mon backstand il sera vissé j'ai enlevé les pieds les petits pieds je vais le visser ici comme ça il sera fixe et je serai le déplacer facilement je ne pas embêter. Donc, je pense tout ça, je monte et puis je vous montre tout de suite. Voilà, c'est posé. Les trous d'aération. Ici, tout est mis avec de l'air en dessous. Alors comme vous voyez il tient dans la main mais euh, c'est quand même massif, c'est 1,4 kg, donc c'est quand même bien. Voilà que dire sur cette machine Je la trouve déjà super belle, magnifique, bien finie. Euh, les vis sont en acier inoxydable, tout le reste c'est de l'aluminium. Les roulements, comme j'ai dit, c'est des roulements, roulements NSK. Donc c'est des. Apparemment je ne savais pas, j'étais me renseigné, sont des bons roulements en fait. Plus de 25 ans, 30 ans d'expérience. Donc c'est des originaux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, euh, l'espace commentaire est fait pour ça, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, allez, à bientôt, ciao